Alors, il y a une question euh, qui, euh, qui, que, que tu as déjà évoquée, j'aimerais bien que tu y reviennes euh, de manière assez brève. La, la question, c'est comment choisir la composition du couvert en fonction de la culture de vente suivante Grégoire. Alors, euh, être assez bref là-dessus, c'est compliqué. Le choix d'un couvert va se faire, bien entendu, en fonction de la culture suivante, bien entendu, en fonction de l'interculture, et aussi en fonction des modes et des conditions de semis de la culture suivante euh, que l'on a à disposition de ces choix techniques. Alors si on implante plutôt des graminées, euh, on va plutôt être sur une tendance légumineuse. Alors pour les graminées d'automne et qu'on est un peu à la recherche d'azote, on va plutôt être euh, sur du cru des crucifères, des composés, du lin. Euh, associé à des légumineuses parce qu'on veut quand même euh, des flux de fertilité qui sont, qui sont assez rapides. Euh, à partir du moment où on veut mettre du maïs euh, au printemps suivant ou de la betterave, là aussi on va chercher des mélanges avec une densité de légumineuses ou de dicotes assez, assez importante. Là on va retrouver la févrole, on peut l'associer à de la facélie, l'associer avec un, un radis euh, euh, chinois qui va pouvoir libérer assez vite euh, sa fertilité. Euh, si on part plutôt sur du soja, euh, là on est en face d'une légumineuse donc on va peut-être laisser un peu de légumineuse dans le couvert mais on va mettre un peu plus de graminée pour aller plus sur la couverture parce que la limite d'une culture de soja euh, sera, sera le salissement. Donc euh, on va s'adapter à, à la culture mais il ne faut pas que l'adaptation de la culture euh, nuisent à la recherche globale euh, agronomique que l'on cherche avec les couverts.